Alors, on a fait euh, une vignette, euh, l'annonce. Un peu guicheuse. Un petit peu. <rire> on appelle ça putaclic. Ah oui <rire> euh, donc on va annoncer quelque chose hein, nécessairement, mais quoi Alors avant de, avant de partir là-dessus, parce qu'il faut donner un petit peu de, hein, un petit peu ouais. de timing, un petit peu de, de rythme à tout ça, euh, ce que je voudrais déjà, c'est que tu te présentes, Thomas, parce que ah, les gens de la page commencent à te connaître, mais euh, je pense que cette vidéo, elle va aller bien au-delà mais bah écoute, je m'appelle Thomas. Mmh. Toto Lastico sur Facebook. Ouais. Et euh, bah je suis joueur Légion depuis le, le jour J, ouais. le jour de la sortie, j'ai acheté la boîte j'ai joué, joué quoi. D'accord. Et euh, j'ai un passé plutôt rôliste, ah, bah, un peu figurine, mais ah. euh, surtout jeu de rôle, et Dragon, etc. Mmh. Et euh, ouais, j'ai fait euh, un peu de Seigneur des Anneaux, un peu de Warhammer, et puis, euh, puis j'ai basculé avec euh, Joie et allégresse dans Star Wars mmh. Légion il, mmh. il y a deux ans maintenant. Tu faisais de l'Armada aussi un peu, non Et j'ai fait euh, pas mal d'Armada à cause de toi, oui. Ouais, ouais. Et t'as lâché Armada parce que. Euh, je pas vraiment lâché Armada, je l'ai mis en pause. Ouais, d'accord. C'est un jeu qui est tellement tellement bien que. Ouais, ouais, non, on Je du jour au lendemain. On n'abandonne jamais, jamais réellement Armada. Bon Allez Il y a une annonce. Euh, une annonce. Star Wars Initiative Légion. Ouais. Qu'est-ce que c'est alors Star Wars Initiative Légion, c'est un relais, c'est un groupe de personnes qui vont vous aider à faire vivre la communauté Star Wars Légion. On va, euh, on va vous aider à organiser des événements. Vous, joueurs, euh, vous avez peut-être envie de vous lancer dans l'organisation d'événements, mmh, mmh. euh, que ce soit des événements familiaux ou que ce soit des événements plus tournois compétitifs. Euh, voilà. mmh. Aujourd'hui, vous ne savez pas comment faire, vous avez envie de faire, et ben nous, on est là pour vous aider. Donc, tu fais quoi Tu, tu, tu m'organises mon tournoi ou... Non. Ce qu'on va dire, c'est, OK, toutes les problématiques que tu vas avoir, gestion de salle, gestion de budget, euh, gestion en elle-même de l'événement dans la journée, comment ouais. je place mes tables, comment je fais mon appareillement, comment je fais les résultats, ou même euh, comment euh, je déclare mon tournoi sur T3. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce voilà. ouais. que T3 qu que Ça peut rester un peu mystérieux <rire> quand on ne connaît pas. Qu'est-ce que T3 compte prendre mmh. mes kits de tournoi euh, chez FFG. Oui, donc là, si tu si tu veux vraiment faire des primes euh, si ou si des tu choses veux, avec faire des, des... Des... des événements officiels, mmh. voilà. Mmh. Euh, et puis euh, tout ce qui est vraiment organisation euh, au jour le jour pendant l'événement, tous les petits problèmes que vous allez pouvoir rencontrer, mmh. on est là pour vous aider à les anticiper et euh, pour que vous puissiez faire un événement dans les meilleures conditions. Donc en fait, ce que ça propose, c'est de l'expertise quoi. Alors c'est de l'accompagnement et, et, et on a même de l'accompagnement parce que Star Wars Légion, aujourd'hui on sent bien que c'est un jeu qui demande qu'à grandir ouais. euh, On a une partie jeu familial qui, qui va se développer On a surtout une partie jeu compétitif qui va se développer mmh, mmh. Et pour faire du compétitif, euh, pour pouvoir euh, assouvir les envies des, des personnes qui ont envie de monter au point de vue euh, européen ou mondial Il va falloir qu'on organise des événements avec des arbitres mmh. Donc nous on va former et valider des arbitres qui vont pouvoir euh, venir se présenter dans vos événements, ah, ces choses, ouais. et vous aider à organiser euh, et à faire en sorte que les règles soient bien euh, respectées pendant les tournois. Alors, question que je me pose, c'est que nous, là, on est, euh, on est à, à côté de Versailles, en, en Ile-de-France, mais si je veux organiser un tournoi euh, sur Marseille, ou si je veux organiser ben, un tournoi euh, dans le nord de la France, comment ça se passe Écoute, la question est légitime. Nous, on a, on a réuni une équipe, on mmh, est une équipe, mmh. On a des personnes dans le Nord. On a euh, Rio et Nico, euh, si vous les connaissez. T'as gars. <rire> euh, on a une équipe euh, plutôt Est, autour de, de Lyon, euh, Rhône-Alpes, euh, par là. D'accord. Euh, on a une équipe euh, dans le Sud de la France, aux alentours de Montpellier, qui sont capables de couvrir tout, tout ce Grand Sud. Mm -hmm. Et euh, dans l'Ouest, on a Hippolyte, qui est là euh, pour nous aider aussi. D'accord, donc on a des relais. Vous avez des relais voilà. euh, qui, sont, euh, qui sont organisés autour... De Star Wars Légion, initiative tout à fait. ou initiative Star Wars Légion. Mm -hmm. Et euh, lorsque l'on veut organiser un tournoi, on va venir prendre contact avec vous et vous allez Exactement. faire suivre en fait l'information au relais euh, qui correspond à la région. Tout à et, fait, et, euh... tout à fait. Et puis ces personnes-là euh, vont vous répondre euh, et euh, vous aider à organiser l'événement. On est aussi capable de vous donner une estimation de combien de personnes vous pouvez avoir à vos événements, mm -hmm. parce qu'on sait à peu près combien il y a de personnes dans chaque région. Donc c'est vachement important pour vous aussi de vous dire « Ok, euh, ici bah, je peux avoir 12 personnes, ou ici je peux en avoir 50. Mmh, » mmh, voilà. mmh, mmh, Donc mmh. ça on sait faire, et donc c'est Thomas et Philippe qui sont dans l'Ouest. D'accord. Dans l'Est, pardon. Euh, vous avez, euh, vous avez euh, des relais au niveau FFG FFG ouais. est, est partie prenante euh, du projet Tout, euh, tout à fait, on, se se on, a, on a FFG derrière nous qui, qui, qui est très content qu'on prenne cette initiative. Mmh, mmh. Et, euh, et ils sont à fond derrière nous, et on, on va faire exploser le jeu comme il... Met, comme il se doit. Bah c'est vrai qu'en en fait, euh, bon, on sait tous qu'un jeu doit vivre au point de vue euh, tournoi pour euh, vraiment s'imposer hein, dans le, sûr, dans bien le bien monde sûr. ludique. Euh, C'était une des ambitions euh, de FFG, ça l'est toujours, de FFG de mmh. et de euh, Mais de toute façon, c'est un contrat entre l'éditeur et, et les joueurs. Et il était temps que la communauté prenne le pas euh, eh oui. sur, ce, sur ce point de vue-là. On ne peut pas non plus tout demander à l'éditeur. Mmh. Mmh. Euh, mmh. Nous, on a nos envies, on a nos façons de jouer. Mmh. Euh, c'est aussi à nous de nous structurer pour qu'on puisse euh, faire vivre ce jeu. D'accord, ok. Donc l'organisation, c'est aussi les magasins. Il faut pas les oublier. Et euh, bon, les magasins, ils organisent quand même pas mal de tournois. Euh, on les rassure, c'est de l'accompagnement, c'est pas de la substitution. Non, euh, les magasins, nous, on est, est, bien est à, On est à 200% avec eux. Mmh. Euh, S'ils ont besoin d'aide, euh, notamment pour la visibilité, ouais. Bah, on est là aussi pour les aider. Hein. Visibilité, tu vois ça comment Visibilité, c'est euh, sur les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est euh, via euh, les youtubeurs qui bossent avec nous sur ce projet-là. Tu connais des youtubeurs Putain, hein. je crois que oui. Ah oh, putain, dis ça, <rire> <à> des ça. <chances. rire> euh, non, mais c'est vachement important, non, parce ouais. que mmh. tu organises un événement, tu as tout fait nickel. Ouais, et il n'y euh, a personne. il n'y a personne. Ouais, ouais. Voilà. Donc, il faut bien, il faut bien marquer, il faut bien marquer sur, sur ces deux points-là. Bon, comment on vous contacte euh, si on a envie euh, ben, voilà, de se lancer euh, dans l'organisation, soit d'un tournoi, donc, Casual, soit ouais. euh, vraiment de se lancer dans un prime et, et de vérifier que chronologiquement on n'est pas en train de marcher sur les pieds d'un autre, qui reste des kits, parce qu'il ne faut pas oublier que des kits il n'y en a et pas oui. non plus euh, indéfiniment Donc voilà, c'est toute cette expertise là que vous proposez. Comment on fait pour euh, vous contacter Alors on va mettre à disposition un mail. Mm -hmm. euh, si vous avez envie de nous contacter, organiser un événement, vous pouvez nous contacter via le mail qu'on va vous mettre à disposition ou euh, via le Discord Star Wars France, ouais. Star Wars Légion France, ouais. où on va avoir une section, on a une section euh, dédiée à ça. D'accord, ok. Donc il y aura une section qui sera dédiée à Initiative Star Wars tout Légion. Mmh. Et puis peut-être elle sera déclinée ensuite en région, on verra je pense, ouais. comment aura ouais, hein, ouais. mmh. plus de lisibilité. Exactement. Ok, mmh. eh ben écoute, je pense qu'on a tout dit. Je oui. vais quand même te laisser euh, le mot de la fin. Le mot de la fin, il est simple. Tout cette... En tout cas, en tout cas <rire> moi, je me permets de dire que c'est une super initiative. Bah, écoute, on et, espère, puis, hein. et puis, ben, c'est ce qui existe dans les autres jeux. Hein. et Il était temps, en fait, bah, que, oui. que, Star Wars se... enfin, que Star Wars Légion s'organise et se structure. en fait. Je veux dire, on n'est pas là pour se prendre la tête. C'est un jeu super, on s'éclate. Mmh. Et euh, nous, on a envie de faire en sorte que tout le monde puisse s'éclater tous ensemble et que, que le jeu vive, hein, tout simplement. D'accord. Donc, euh, voilà, casual ou euh, prime avec euh, du vrai défi et eh bien euh, ça va pouvoir euh, s'organiser plus simplement grâce à l'initiative Star Wars Légion. Merci beaucoup Thomas pour ton dynamisme, mmh. ton, inventu... ton inventivité, excuse-moi, oh et puis... Tu euh... vas me faire rougir, dis-donc. Non, non, mais c'est vrai, <rire> et, puis, euh... et puis voilà, c'est grâce à des gens comme toi que, que les jeux arrivent, à... arrivent à, se... à se développer et à se démocratiser. Ce qui est vachement important, c'est de voir qu'on est vraiment toute une équipe, mmh. partout en France, ouais. et... Euh... Là, c'est moi qui parle, mais on est, euh, on est presque une dizaine tout autour de la France à vous aider à réaliser vos projets. On les embrasse, les loulous ouais. euh, qui sont autour. Merci à tous. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Et puis bientôt. en attendant, on vous souhaite euh, des bons jets. Parce qu'il n'y a que ça. Pour poutrer le type d'en face. <rire> ah